Bonjour à tous, bienvenue à ces 5 minutes avec moi-même, 5 minutes avec Alain Patrick. Euh, euh, je vais répondre à vos questions et je vais répondre à, à une question euh, très très très importante. Que faire si on a un conjoint violent Que faire si notre conjoint est violent Eh bien la réponse est très simple, tu vas apprendre les arts martiaux, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu vas apprendre les arts martiaux, tu prends des cours, tu comprends, comme ça, euh, la prochaine fois qu'il vient, et tu le fais en cachette s'il te plaît, la prochaine fois qu'il vient, dès qu'il envoie la première, tu fais son nom d'encaisser, et après, quand il envoie une deuxième, tu bloques, tu mets balayage, tu le bloques, tu le tiens mangamba, tu dis la prochaine fois que tu refais ça, je te promets, t'es un homme mort, coupé Faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. OK? Euh, euh, que faire si on a un conjoint violent? Déjà, il faut avertir les pasteurs. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Hein? Euh, Ce n'est pas au bout de la troisième hospitalisation. On vient te rendre visite à l'hôpital, on te dit qu'est-ce que tu as? Tu commences à inventer. Non, je suis tombé dans les escaliers. Voilà, et puis bon. Euh, et puis ma tête a cogné le mur, et puis c'est comme ça que j'ai eu euh, un bleu au visage. Non, non, non, il ne faut pas inventer, il faut vraiment informer les pasteurs pour que les pasteurs puissent prendre cette affaire au sérieux. Euh, je dis souvent que le conjoint qui tape l'autre conjoint, c'est maladif. Et faites vraiment attention à ça, parce que la personne doit se faire soigner. C'est très, très dangereux, et euh, moi, généralement, en tant que pasteur, je préconise euh, euh, le temps que le conjoint puisse se soigner, ou euh, être suivi spirituellement Je préconise une séparation de corps Parce que la violence conjugale C'est quand même quelque chose de très très grave Et il euh, y a des femmes Qui sont mortes euh, Suite euh, aux violences conjugales Donc il ne faut pas blaguer avec ça Il euh, ne faut pas aller rejoindre le Seigneur Prématurément, tu arrives au ciel dis, Mais qu'est-ce que tu fais là ben, <rire> L'hypercute <rire> Il m'a mis une droite elle était tellement violente, direct, je suis là sans escale. Et le Seigneur te donne le conseil que j'ai donné au tout début. Il fallait prendre les arts martiaux. Non, je blague. Retenez pas ça, OK? Euh, voilà. Donc, non, il euh, ne faut pas mourir prématurément parce que votre conjoint est violent. Il faut avertir votre pasteur pour que le pasteur puisse prendre des mesures. Et, et si vous êtes pasteur, vous savez, ne donnez pas euh, des enseignements. Du genre, euh, « Ouais, il faut prier, euh, il faut supporter, il faut vraiment lier les démons de violence de ton mari, nanani, nanana, machin. Euh, » En fait, ça, lier les démons de violence, là, euh, il faut le faire quand les deux ont la séparation de corps. C'est-à-dire que le mari est en train de vraiment suivre une thérapie spirituelle, ok Une thérapie spirituelle, surtout lorsque c'est récurrent. Hein. Euh, ce n'est pas une violence qui est arrivée une fois, ce que vous suivez une fois, euh, mais dès que ça arrive une seule fois parlez déjà au pasteur comme ça on avertit la personne on donne des conseils on chasse les démons Bruce Lee qui sont cachés en lui on chasse les démons Van Damme qui sont cachés en la personne on, on, on chasse des démons de violence qui sont dans la personne bon je dis ça non pas que Bruce Lee c'était quelqu'un qui tapait sa femme ou Van Damme tapait sa femme c'est juste qu'ils euh, ont tourné des films d'action et très souvent euh, lorsqu'il y a la violence dans le couple on a l'impression que les conjoints sont en train de tourner un film d'action. Enfin, pour certains couples, c'est un film d'action. Pour d'autres, c'est un film d'horreur. Okay? Euh, c'est le zombie, le mari zombie qui poursuit la femme. Dans toute la maison, la femme s'enferme dans la douche. la douche. Ouvre la douche Ouvre la douche Ouvre la cuisine Non Et puis la femme veut sauter par la fenêtre. Elle oublie qu'elle est au 4 étage. Elle a sauté trop tard. Et puis, vous voyez Elle rejoint le Seigneur plus rapidement que prévu. Non, ne faites surtout pas ça Avertissez votre pasteur, pour qu'il puisse prendre des mesures curatives et des mesures de thérapie spirituelle. Moi, tu fais ça une fois. Tu mets, tu fais ça deux fois. Tu fais ça trois fois. C'est moi, Alain Patrick Tsengue, qui vais appeler les psychiatres. Je ferme d'abord les portes de mon bureau. J'appelle les psychiatres et le SAMU. On vient t'attraper là. On te met dans la voiture. Comme ça, on va te soigner en hôpital psychiatrique. Tu comprends Couper. Non, je ne vais pas faire ça. Mais franchement, parfois, je suis tenté. Euh, mais je ne cède pas à la tentation. Okay? Euh, je mets en place une sorte de thérapie spirituelle et puis je donne des conseils à la personne. Okay? Voilà, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que ce conseil vous a aidé. Hé hey, hé hey.